Chers traders et investisseurs, vendredi 17 avril, bonjour. Alors, pour reprendre la publicité d'un grand magasin parisien, il se passe toujours quelque chose tous les jours de nouveau sur les marchés. En effet, les chiffres chinois de cette nuit et surtout, j'imagine, le discours du président américain ont boosté les marchés européens qui ont ouvert Gapé à la hausse. Donc, les marchés, après avoir été très négatifs il y a 48 heures, se remettent à monter. Comme c'est amusant, nous précisons d'ailleurs que le pire, bien évidemment, de ce fait, comme nous le, vous l'avions dit, n'est jamais sûr. Et nous ne serions pas surpris que la hausse soit poursuivie et amplifiée aux états unis cet après-midi. Mais attention, nous sommes à une veille de week-end. Néanmoins, Bien qu'il n'y ait toujours pas de nouveau, évidemment sur un vaccin, mais surtout ni sur un traitement de, de ce fameux Covid-19 à court terme, médicamenteux, nous sommes quand même à la veille d'un week-end. Et même s'il si semble que dans beaucoup de pays, l'évolution de la pandémie est atteint un plateau, il ne faut pas se réjouir trop tôt. Il se, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais les marchés, comme vous le savez, ont toujours tendance à toujours anticiper les choses. Et donc, nous ne serions pas surpris de voir les marchés continuer leur hausse, mais nous n'en sommes pas convaincus du tout. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin. Nous avons réalisé un strike, c'est-à-dire 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 4 médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Un très bon week-end et à lundi.